Exciting in the blue Je sais pas, Nanana. comme toi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es ma libellule, mon sang, ma veine, ma vienne, je t'aime. A c'est le sang. Pas comme un RW. Ah ah ah, il est trop nul, la RW. Toi, t'es fort, lui, il est nul. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. T'es mes Gustave de la mañana Je t'aimerais plus, plus ou moins Ça ne changera rien Je t'aime, je t'aime Je T'es la plus belle T'es la plus belle Je t'aime